Nous sommes très souvent sollicités aujourd'hui principalement sur les questions de transformation managériale et de leadership en matière de culture. Comment permettre à la culture managériale et à nos leaders d'accompagner ces transformations que les organisations, publiques ou privées, prennent en pleine face dans ce monde en pleine incertitude et en pleine mutation, que ce soit des transformations climatiques, sociales, économiques, qui viennent impacter la transformation des modèles économiques des entreprises. Donc on sait que pour accompagner cela, les managers et les leaders doivent d'abord travailler sur eux. C'est fondamental. Qui je suis Quel est mon modèle mental Également, quelque chose de très important, comment je suis en capacité de créer de la valeur, de manager en termes de performance à la fois mes équipes et puis mes objectifs financiers. C'est important. Sans valeur, on ne crée rien. C'est aussi important d'être dans une démarche de responsabilité sociétale, environnementale, d'éthique aussi, d'intégrité des pratiques, d'inclusion, c'est extrêmement important comme troisième pilier également, savoir inclure la diversité au sens large, pas uniquement diversité hommes femme mais également diversité de parcours. Et enfin, la capacité à porter une vision, euh, à anticiper les, les problématiques fortes pour pouvoir innover, l'innovation étant quelque chose d'extrêmement important pour accompagner la transformation des organisations.